Coucou à tous les amis, alors j'espère que vous allez bien et j'avais envie de vous faire une vidéo parce que c'était important pour moi euh, de vous passer un message, Donc déjà je suis dans un cadre magnifique j'adore être euh, au bord de la mer parce que ça me ressource euh, et ça m'inspire et justement le message que je voulais vous passer aujourd'hui c'est euh, n'oubliez plus jamais de vivre pourquoi je vous dis ça parce que euh, je rencontre beaucoup de personnes qui sont en train de courir en train de faire qui se sentent frustrés parce qu'ils ont une liste à rallonge, ils n'arrivent jamais à en venir au bout. Et à la fin de leur journée, ils sont épuisés, ils sont irritables, euh, fatigués, pas satisfaits d'eux-mêmes, frustrés. Ils se disent purée, mais euh, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais, oh là là, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et la question en fait euh, que j'ai envie de vous poser, si c'est votre cas, alors sachez déjà que si c'est votre cas, je vous comprends très bien, parce que c'était moi, <rire> il y a plusieurs années. Et euh, j'ai de me poser une question super importante, qui est d'ailleurs euh, le message que je veux vous passer aujourd'hui. Mais Faire toutes ces choses, OK. Mais est-ce que vous avez pensé dans votre journée à, à vivre, en fait Parce que euh, le but de la vie, c'est quand même de se sentir bien, d'être satisfait de soi, de profiter des moments. On est des êtres vivants, ça veut dire qu'on n'est pas éternel. Et finalement, c'est quoi le but de la vie Est-ce que c'est d'engranger les choses à faire, faire Faire, faire, faire, faire, quitte à passer à côté de soi ou alors est-ce que c'est bah, peut-être en faire moins mais se sentir plus vivant, faire plus de choses euh, qui ont du sens, parce que du coup ça c'est plus des contraintes, c'est vraiment vivre, profiter du moment, c'est peut-être s'arrêter, voilà, prendre un moment et regarder le paysage qui est derrière, se dire waouh, j'ai vraiment de la chance euh, d'être ici, alors même si vous n'êtes pas à la mer, vous êtes dans votre jardin, vous êtes en train de vous promener à la campagne et vous vous dites waouh, en fait euh, je profite de ce moment, je respire, je savoure, je ressens, ce que ça fait à l'intérieur de moi, le bien, le calme que ça m'apporte plutôt que d'être toujours en train de courir comme un fou, comme une folle et de passer à côté des choses importantes. Là, j'ai pris le temps, je suis venue avec mes enfants. Tout à l'heure, j'étais un petit peu stressée. Je me suis dit, allez, on part avec les enfants. On va faire un tour à la plage. Ils sont en train de profiter, de s'amuser dans les vagues. Et en fait, c'est ça aussi le message, c'est que les enfants, ils n'oublient pas de vivre. Ils sont heureux, ils sont joyeux, ils sont insouciants. C'est spontané et c'est en grandissant que qui se mettent dans le cadre euh, imposé, enfin en tout cas le cadre de la société, et qui ont tendance à se perdre, à redevenir en noir et blanc. Et nous les adultes, on est en noir et blanc, donc maintenant c'est s'inspirer des enfants pour remettre de la couleur dans nos vies, pour nous sentir mieux, plus vivants. Et il n'y a pas besoin de grand chose en fait. Un petit tour de vélo, se poser, respirer, écouter les oiseaux. Si vous, vous aimez la nature, ou écouter de la musique, ou lire, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est juste n'oubliez plus de vivre. Alors j'espère que ce message, il vous parle. C'est vraiment important pour moi de, de transmettre ça. J'ai oublié de vivre pendant trop longtemps. J'ai vu autour de moi mes parents, des gens dans ma famille, hein, oublier de vivre. Et euh, je me suis dit, mais ça va pas. C'est pas ça la vie que je veux. C'est pas ça que je veux transmettre à mes enfants. La vie, elle est belle. Elle est... Elle est pas euh, illimitée. Donc, euh, autant en profiter et transmettre ce message-là aux, aux gens qu'on aime, en fait. De vivre maintenant, de profiter. D'être apaisé, serein. Voilà. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, euh, si vous voulez ben, en savoir plus, aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre, bien sûr, sur ma chaîne YouTube Autre Projet ou euh, sur ma page Facebook S'épanouir et rayonner. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, pensez à ce message. N'oubliez plus jamais de vivre. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez envie de faire, justement, pour vous sentir vivant. Belle journée, à bientôt.